let's go let's go 200 euh, un peu moins de 240 booster 236 il y en a 91 sur ce serveur serveur européen il y en a euh, le reste sur le serveur américain euh, pour le serveur européen j'ai 55 pièces en backup euh, 5500 euh, pièces en backup donc 55 boosters en backup et c'est pas le plus euh, important mais bon j'aimerais quand même avoir des cartes parce que c'est sur celui que je sais celui là pardon que je vous propose les vidéos on va commencer par les boosters euh, classiques et ensuite on ouvrira les boosters euh, signatures, qui sont des boosters dorés et qui. Avec des cartes dorées ou et ou des cartes signatures. Sachant que euh, je sais pas si on peut avoir des cartes signatures dans les boosters classiques, mais normalement oui, parce qu'on peut avoir des des. Ok. On peut avoir des. Euh, comment s'appelle ça des, euh, des cartes dorées dans les boosters classiques donc j'imagine qu'on peut également avoir des cartes signatures sachant que sur les 10 premiers boosters au vert non, je crois que c'est 10 il hein, y a une légendaire dedans toujours 10 boosters d'une nouvelle extension pas enfin, d'une extension que vous n'avez que vous n'avez pas en fait donc par exemple si vous vous mettez à Hearthstone bah, le mieux c'est d'acheter 10 boosters de chaque extension dans le format standard comme ça vous allez forcément avoir une un, une légendaire tous les 10 vous voyez enfin tous les 10 les 10 premiers bon. en vrai c'est clair mais j'ai Peut complexifier le propos Ok let's go Première légendaire Mais bon c'est normal Parce que c'est dans les 10 premiers Darkan Darkan le traître A la fin de votre tour inflige 6 points de dégâts au héros ou à l'héroïne adverse euh, En démoniste C'est très très cool C'est très très cool enfin, On n'est pas là pour analyser les cartes Mais c'est assez cool Donc normalement il y a une légendaire Tous les 20 boosters ça c'est la moyenne. Pour Zoho, ouais, ça coûte 8. Hein. Je ne suis pas sûr. Le plus, le plus important, bon, c'est les légendaires évidemment, mais c'est surtout les cartes dorées. Parce que les cartes dorées, bon, à part si vous aimez la cosmétique, mais les cartes dorées, moi je les revends toutes. Et comme ça, ça me permet plus facilement de crafter les decks que je veux. Donc euh, ça coûte assez cher les cartes dorées sur ce jeu. Pour un big undead, la carte démo, ouais. Pas une mauvaise carte, ça c'est sûr. Il ouais, n'y a pas de mauvaise carte dans cette extension. Elle est vraiment, elle est, elle est vraiment puissante. Ok. Donc, les 55 euh, boosters, je les ouvrirai. Bah, là, je peux pas les ouvrir. Hein. Là, je suis en Fireside Gathering. Donc, euh, les, les 55 boosters manquants, on les ouvrira. Bah, pour le coup, quand l'extension sortira. Donc, si vous avez des golds, vous pouvez les utiliser que quand l'extension sortira. Sinon, si vous avez acheté une précommande en fait, la grosse ou la petite, vous avez euh, la possibilité d'ouvrir avant le. Oh, il y avait une, une épique dorée d'ailleurs. Enfin, une dorée épique. Avant le 6 décembre. Et vous êtes trop impatient. Bon moi j'avoue que je suis un peu impatient. <rire> ok. Les cartes de la nouvelle classe ne sont pas dans ces paquets. Les cartes de la nouvelle classe ne sont pas dans ces paquets. Alors. Euh, en fait, si tu regardes par exemple, tu vas sur Player Stone, tu peux regarder les classes, les pardon, les cartes de l'extension Le Roi Liche, de la classe Chevalier de la Mort, et en fait tu verras qu'il n'y en a pas énormément, des cartes de classe de l'extension. Enfin, il y en a autant que les autres, euh... que les autres... Euh les autres classes. Il y en a peut-être un tout petit peu plus que les autres classes. Mais je suis même pas sûr. Je crois que c'est le même nombre. Mais en fait dans une extension il y a à peu près 135 cartes. En général 135 ou 145. Et euh, tu as 10 classes. Maintenant tu as 11 classes. Plus les cartes neutres. Donc en fait le gros. Le gros. Le socle tout simplement de, des cartes du. Voilà on n'est pas sous une rotation. Donc les cartes. En fait j'ai confonds... du mal parce que je confonds Roi Lich et Chevalier de la Mort. Dans ma tête c'est un peu la même chose. Parce que j'ai pas joué à WoW peut-être aussi. Et j'avoue que c'est extension roi Liche et classe chevalier de la mort. Et pour moi la classe c'est classe roi Liche et... Oui enfin bref, on font un peu les deux mais... Donc la on va dire la nouvelle classe. Donc le socle de la nouvelle classe c'est dans des... Je crois qu'il y aura un parcours de récompense, il y aura aussi un set fondamental qui sera euh, donc offert. Un gros set fondamental qui sera évidemment plus gros que les autres classe parce que bah forcément il faut rattraper le retard ben voilà donc il y aura en fait la majorité des cartes de, du personnage si je dis pas de conneries sera gratuite en fait donc ça c'est quand même plutôt bien mais bon c'est ce que fait de toute façon Blizzard depuis pas mal de temps hein, d'essayer de rendre le jeu bah, accessible à n'importe quel moment, à n'importe quelle période pour les nouveaux joueurs quoi ça arrive aujourd'hui dans le jeu même s'il y a pas la rotation alors en fait, tu peux rattraper facilement les extensions précédentes et tu peux avoir un deck compétitif, un deck correct qui te fasse passer les gens dans quelques jours, quelques semaines. Enfin, même pas quelques semaines, quelques jours en fait. voire même en quelques heures dans l'absolu parce que le jeu te propose aussi des, des decks gratuits et ces decks gratuits sont... Certains, en tout cas pour certains, sont optimisés à 80%. Donc, 20% qui manque, c'est le skill que tu dois avoir. quoi. <rire> tu t'augmentes un peu ton skill de 20% et c'est bon. Par contre, y a pas de légendaire dans ces paquets là. J'ai, moi, j'ai acheté des paquets pas sans légendaire ou quoi C'est quoi, ce... quoi, ce bordel là On parle, on parle, mais il y a pas de légendaire dans mes packs. Comment ça se fait il Y a même pas de doré Moi après, je suis un peu un poissard en, en ouverture de booster. J'ai l'impression que ma dernière ouverture folle, c'était genre il y a 3 ou 4 ans. Ah. Gueuler un peu. Mais... Allez. Légendaire, la Liadrine, matriarche de sang. Une fois que vous avez invoqué un serviteur dont l'attaque est inférieure à celle de ce serviteur, lui confère Bouboudivin. Oui, c'est une excellente carte. Après, c'est en paladin et j'aime pas paladin. Bon, déjà deux. Ah non, déjà, vous bon, voyez deux, mais en fait, la première, on est obligé de l'avoir. Ok. Soit depuis le rachat de Blizzard par Activision. Je suis poissard Ou qu'il y a moins de légendaire Non, il n'y a pas moins de légendaire. Je pense que ça a toujours été le... Le légendaire. C'est juste que parfois, tu as un peu plus de chance. En même temps, les ouvertures, t'en fais tous les 4 mois. Donc forcément, la variance est énorme. Moins tu fais de volume, plus la variance est monumentale. Euh, en ouverture de booster, il euh, n'y a pas beaucoup de choses. Euh... Enfin, il y a une variance qui est dingo. Quoi. Fait une ouverture tous les 4 mois... Euh... Donc tu peux très bien faire 2-3 ouvertures pourries pour euh, une ouverture de génie. En enfin, c'est ça le truc, c'est que soit tu fais que des ouvertures moyennes, à un moment il y a cette histoire de chance quoi. Tu fais rarement que des ouvertures pétées ou que des, artures, des ouvertures horribles. Merci Martop du 99, merci pour le prime, c'est gentil. Merci pour le soutien. Le meilleur booster que tu as eu c'est quoi Bah ben, c'est intéressant comme question parce que j'ai jamais eu le fameux booster avec deux légendaires dorés. Et je crois même, et ça c'est vraiment triste, mais je crois que j'ai même jamais eu un booster avec une légendaire dorée et une légendaire euh, nor euh, normale dedans. D'ailleurs je dis ça, mais peut-être au début, et en fait ça m'a... vu que je connaissais pas le, le ratio, ça m'a pas euh, interloqué... Euh... Ça veut rien dire ce que je dis. Euh... Enfin voilà, pas plus que ça quoi, mais... Je crois que j'ai jamais eu le, le booster euh, Tu sais que tu vois sur Twitter là euh, Le booster Twitter J'ai jamais eu le booster Twitter moi Bien sûr peut-être un jour Là c'est tellement dégueu qu'on va finir par l'avoir hein, Ce booster là ah, Une petite dorée Après évidemment des, des légendaires dorés euh, Ça m'est déjà arrivé d'avoir Deux légendaires dorés en genre 60 Boosters ou un truc comme ça deux légendaires, donc ouais, donc deux légendaires dorés dans le booster, non Une légendaire dorée une légendaire normale dans le booster, non Deux légendaires dans le booster, oui, mais c'est pas incroyable Et trois légendaires dans le booster, non Donc en fait, j'ai eu le truc un peu standard quoi. Deux légendaires dans un booster, dans ma vie j'ai ouvert peut-être euh, Je sais pas, on va dire que j'ouvre euh, 150, 200 boosters en, pff, 300 je dirais 300 boosters tous les 4 mois, depuis, depuis 8 ans parce que là je vais en ouvrir 300 plus un peu 350 sachant qu'avant j'en ai ouvert beaucoup parce que aussi je faisais des arènes avec des gold donc on va dire 400 en moyenne, je dirais 400. On va dire que j'ouvre 400 boosters tous les 4 mois depuis 8 ans. Ah non, mais je disais ouais, ouais. Un truc comme ouais, on peut dire ça. Donc ça en fait des boosters. Comme quoi c'est pas de peau finalement de jamais avoir eu le booster là dans toutes ces ouvertures. Genre 10k booster Bah 4 fois 400 x fois 3 x 8 1200 x 8 Pas loin des 10k 9006 A peu près hein on est... je pense, ça doit... Franchement on doit pas être très... Euh, ok ouais On va se contenter de ça Entre 9 et 10k ouais Après je joue au jeu depuis qu'il existe hein. Et je joue tous les jours au jeu quand je joue c'est pas une game quoi donc euh, forcément euh, j'ai bien extrait euh, tous les golds qu'on pouvait récupérer sur ce jeu ouais, ouais c'est clair Bah les, la première année du jeu je faisais pratiquement pas de standard parce que j'ai commencé en free to play j'ai mis 10 euros dans de l'arène et j'ai fait que de l'arène et l'arène euh, je faisais énormément de, de beaucoup de victoires au début donc en fait je récupérais vraiment des, des, des sacs et des sacs de boosters quoi pour le coup euh, au début, je pense que je devais être un de ceux qui avait, euh, qui gagnait le plus de, d'arènes, quoi, sur le jeu. Je faisais que ça. C'est un spécialiste de l'arène, mais c'était rentable en vrai pour le free to play. Je sais pas si ça allait toujours maintenant, peut-être un peu moins. Mais à l'époque, tu faisais que des arènes. Si c'était si bon, tu pouvais récupérer des golds. C'était. Pour le coup, l'arène était peut-être un peu plus généreuse que maintenant. Et je me suis fait toute ma collection avec des arènes. Bon, ça demande du temps, hein. une arène où tu vas au bout c'est 3-4 heures, hein, mais bon. Après, c'était tellement agréable, c'était un format qui était incroyable. Là maintenant, il y a du duel, s'il y a du BG, il y a du wild, il y a vraiment plein de formats. quoi. À l'époque, il y avait une extension, du standard, une extension, enfin que du standard et une extension. Donc c'était un peu genre euh, si tu veux pas faire du standard, bah tu fais de l'arène, si tu veux pas faire de l'arène, bah, tu vas faire du magic. quoi. La dorure, la dorure, boum! Vexalus, plein d'astuces d'ailleurs Vos sorts des arcanes sont lancés deux fois Dans mon Majoteka, incroyable bah c'est ça en fait Quand, quand moi j'ai découvert Hearthstone Et que la majorité des joueurs de cartes ont découvert Hearthstone On venait de Magic, beaucoup en tout cas par les joueurs de WoW et Magic, le meilleur format de Magic, ça s'appelle le draft. Donc c'est comme l'arène, mais le draft, il faut 8 joueurs. Il faut que tu te retrouves dans la boutique le vendredi soir, dans la boutique de ta ville. Il y a des villes qui n'ont pas de boutique. Ou alors tu appelles des potes, mais il faut, il faut être 8. Donc c'était pas évident, c'est un truc que tu faisais qu'une fois par semaine, et c'était vraiment ton moment, quoi. Enfin, c'était le moment cool de cartes de la semaine, quoi, quand tu n'avais pas de tournoi. Les fameux FNM, on appelle ça sur Magic, les Friday Night Magic. C'est tous, euh, tous les vendredis soirs, et c'est euh, voilà, dans les boutiques. Et c'est vrai que là, t'étais en mode chez toi, tu regardais ta télé, t'écoutais ta musique, tu, tu mangeais, des... Tu mangeais du... des... des tropéziennes tranquillement dans ton canapé, et en même temps, tu pouvais faire de l'arène qui est le format draft sur Magic. quoi. Donc, tu jouais au meilleur format des jeux de cartes. Hein. L'arène, ça reste le meilleur format d'Hearthstone. Et en plus, t'étais pas obligé d'être le vendredi soir et de trouver cette pote pour jouer. Donc, forcément, ça a cartonné. Et puis, voilà, bon, c'était pas trop dans la politique de Blizzard de, de, de mettre en avant l'arène. Mis... En fait, ils ont mis en avant le standard, mais que le standard. Là où sur euh, Magic, c'est vraiment genre as le draft et le, euh, le standard, mais limite le format premier, c'est le draft. quoi. Alors Stone, c'est l'inverse. Alors, c'est sûrement un choix par rapport à Magic de se dire, ben, on, va distinguer, on va se distinguer de Magic en mettant en avant le format standard. Le format construit et pas le format limité, qu'on appelle, for appelle ça le format limité. Why not hein Et c'est vrai que maintenant l'arène, c'est euh, mort quoi. Et c'est dommage parce que c'est le format le plus intéressant. Techniquement c'est le plus intéressant. Et tu vois c'est rigolo parce que le, dans le chat là Zero euh, Samus qui dit l'arène Le meilleur format d'Earthstone, quoi Et Lul et il met un lol derrière Parce que c'est un, un Hearthstonien. C'est un bébé Hearthstoneien Enfin comment dire tu as été élevé à la politique hearthstonienne de Bah l'arène en fait c'est le sous format Par rapport aux autres Et c'est dommage Et je peux comprendre hein, c'est pas une critique en vrai hein. Et peut-être que tu joues pas depuis le début pour dire ça mais même, remarque, si tu joues depuis le début, tu peux faire le constat actuel que c'est comme ça. Mais si t'as commencé le jeu au début et c'est tant que je joue, mais je jouais peut-être pas assez au tout début, ok. T'as commencé avec Gobelin vs gnome, ok. Ouais, je sais pas quand l'arène a commencé à être vraiment euh, mis de côté, mais bref. C'est vrai que maintenant, voilà, l'arène c'est un format euh, poubelle, quoi. Et je pense qu'il y aura plus de comeback. Un peu comme mercenaire. <rire> je pense qu'il n'y a plus de comeback, genre. Mercenaire, ça restera un mode euh, nul. C'est dommage parce que le mode il est incroyable, mais dans la tête des gens, ça restera un mode naze, quoi. Qui a... a bidé. Je pense que tu parlais actuellement. Bah, même actuellement, dans l'absolu, l'arène c'est incroyable. Mais c'est juste que les gens sont pas intéressés par l'arène. Le niveau est pas très, enfin, en fait le niveau il est élevé mais parce que y a ceux qui jouent en arène ils font que de l'arène et y a pas, ben, c'est pas un format euh... comment dire euh... où on peut se euh... communautaire entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire où toute la communauté va se retrouver, on va discuter de l'arène etc quoi, c'est pour ça. Écoutez, on s'est bien fait euh, euh, chier dessus par le jeu. là. <rire> ça, c'est pas une légendaire C'est incroyable. Ok, ok. Bon, on a eu combien Trois légendaires, c'est ça euh, Je crois. Hein. Attends, j'ai une connerie. Non on a eu le démo. On a eu la le paladin, la dame du paladin. Est-ce qu'on en a eu une autre Attends, je crois qu'il y en a eu deux, non Non, mais c'est horrible. Deux légendaires En soi... Ah, quelle angoisse. Deux légendaires en euh, 60 booster. C'est 60 hein. Ah non, c'est pas 60, c'est 80. Le mage, ah la mage avec Salus. Donc c'est. Euh, je sais même plus comment je vais être booster. Euh, J'avais dit 91, donc 86, c'est ça Oh c'est pas beaucoup hein. Si la moyenne c'est 1 sur 20, euh, le plus proche du 1 sur 3 là. 1 sur 30. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. bon. Bon pour le moment l'ouverture est dégueulasse Là c'est les boosters Donc soit y a... On a eu zéro signature d'ailleurs Donc je pense qu'on peut pas avoir des cartes signatures Dans les cartes euh, classiques Mais on verra après sur le serveur armoricain Donc là c'est que des dorés Ou alors signature je suppose Oh c'est ma carte ça celle que j'ai présentée J'ai eu, com... eu des communes J'ai un booster il y a que des communes Non mais sans déconner là <rire> Pas problème de faire 5 boosters comme ça Parce que là je vais faire un mail de un mail <rire> Un make de furiosité là, à bizarre là. Mais arrêtez Mamie, c'est dégueulasse Merci All New Age for le Prime Après peut-être que le jeu il a entendu quand j'ai dit... Oh c'est déjà mieux. Quand j'ai dit euh, que ce qui était important c'est le serveur américain parce que c'est là où... Bon, en général, enfin quoi que non, sur serveur j'ai besoin de cartes aussi hein. Épique dorée, et là c'est la légendaire, ah, légendaire euh, pas mal quand même, Ou signature ah non légendaire, bah en vrai euh, c'est bien mais c'est des cartes qui sont censées être dorées, c'est des cartes qui sont censées être dorées les gars, donc juste elle est légendaire mais y'a rien, y a une autre, il faudrait une autre légendaire à côté. Le seigneur des ossements murmure Givre. Ok. Ah je dis pas non hein, je la décrafte et j'ai une autre légendaire à la place. En vrai je vais pas la décrafter parce que je vais la jouer mais. Par contre j'ai eu zéro signature. J'ai vu des gens sur les, les internets, ils avaient des cartes signature Oh là là, j'ai cru là, j'ai commencé par ça, je me suis dit, ça peut être le booster. Bon en vrai deux, deux légendaires dorés. Suzoran, Drakuru. Euh... Mais qu'est-ce qu'il fait lui d'ailleurs Ruée, furie des vents. Tu vois que ce serviteur a attaqué, Tu tué un serviteur, le ressuscite de votre côté. C'est du chaman ce machin-là. C'est pas mal du tout. Après... Je... Alors, c'est ce que je disais au, au tout début. Moi, je n'arrive pas encore à savoir... Ce que... Enfin si, je sais ce que je, je pense des cartes signatures, mais vu que je ne suis pas fan de cosmétiques, je ne sais pas si c'est moche... Je sais pas si je trouve ça moche ou si je trouve beau. Je sais que les cartes dorées, c'est quand même plus beau qu'une carte classique. Mais en même temps, le, pour moi, le jeu passe avant la cosmétique. Donc clairement, bah, comme je vous ai dit, les cartes dorées, je les décrafte tous. Mais j'imagine que ça, je pourrais le décrafter pour 1600. J'espère. Mais j'avoue que... Je sais pas, j'ai... Ouais, j'ai du mal à... J'ai l'impression que le côté un peu comme ça, là, bim, bim, bim, avec les petits pics, ça ressemble un petit peu à du Runeterra. On dirait une carte de Runeterra, non C'est un peu bizarre. C'est beau pour toi. Elles sont vraiment très très moches. Ah, de toute façon, c'est polarisé. Hein. Personne ne va dire c'est moyen, mais... Moi, je trouve c'est moyen, par contre. On dirait des cartes en sommeil. Mais j'avoue que le noir et blanc, je comprends pas trop pourquoi noir et blanc. Euh. Ouais, la carte est cool, la carte est cool. Ouais ça fait un côté rune terra Les épiques c'est important aussi dans ce jeu Parce que souvent dans les decks il y a beaucoup d'épiques Oh J'ai pas vu L'ancien Nadox est de 1 Ok L'avantage maintenant avec le parcours de récompense, c'est que en vrai tu gagnes tellement beaucoup d'or au début, enfin au début du parcours et tu gagnes des cartes, etc. Que même si t'as beaucoup de collections mais qu'il te manque quand même quelques cartes clés, en général t'arrives vite à récupérer. Je trouve qu'avant c'était pas le cas. Peut-être qu'il y avait plus de légendaires. Et le problème c'est que c'était plus lent à récupérer ensuite, je sais pas. Enfin, c'est une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que maintenant, et même au global.. Beaucoup plus, le, le jeu est plus free to play qu'à ses débuts. Pas de premier, de première visu. Parce qu'on a l'impression d'avoir moins de légendaires ou c'est un peu bizarre. Mais le parcours de récompense fait que. Enfin, je sais pas si vous avez cette impression. Mais le parcours de récompense, t'as l'impression que tu gagnes euh, genre 2000 gold par. Enfin, euh, 2000 gold plus. Genre 5000 gold par semaine quoi. Non, pas 5000, j'ai des conneries. Mais 1000 gold par semaine ou un truc comme ça. Pourquoi t'as plus de boosters sur ce serveur euh... bah, En fait j'ai moins de gold, tu vois sur serveur j'ai 110 gold euh... Donc j'aurais... En fait j'ai à peu près le même nombre hein. J'ai un, un méga bundle sur chacun sauf que sur, sur celui là j'ai 40 boosters en plus Sur l'autre j'aurais... c'est ça hein, c'est 40 la, la petite préco. Et sur celui-là, et sur l'autre, j'aurai euh, 55 boosters en plus. L'autre, en fait, j'y joue plus au début. Parce que je présente mes vidéos. Et euh. Quoique, je joue pas forcément. En vrai, non, je dis des conneries, je joue pas forcément plus. Je crois que je joue plus sur Amérique. Parce que sur Amérique, c'est là où je tryhard. Et en général sur euh, Europe, j'essaye je, de pas passer légende parce que comme ça la méta est plus intéressante. La méta Diamant, je trouve que c'est la méta la plus tryhard du jeu. Donc j'essaye de rester Diamant. Donc je joue pas trop parce que sinon bah, je passe trop vite légende. Et sur Amérique, pour le coup, bah je, en général c'est là où j'essaye de faire les top 50 pour me qualifier au, au Master Tour. Merci euh, Eric. Et l'avantage c'est que si je suis déjà bien classé sur Amérique et que je veux pas pourrir mon rang mais que j'ai envie de continuer à jouer... Bah je peux aller sur, euh, sur Asie Merci Irvik pour le Prime Et merci à Boy pour Boy pour le Prime également Merci beaucoup Ok, ok Et ouais Asie bon Asie j'y joue peu dans le mois Mais j'y joue quand même un petit peu parfois donc c'est quand même bien d'avoir un peu de cartes. Et après je crafte qu'un seul deck sur Asie. En général je crafte un deck et dès que j'en veux un autre je décrafte dé tout. Mais en général j'ai un deck tous les 4 mois sur Asie. Voilà. Je me crafte un deck tous les 4 mois. Par contre je choisis bien. J'essaye vraiment de me dire ce deck là. C'est pour ça que j'essaye de limite créer mon deck sur Asie après la deuxième vague de nerfs. Parce en général deux semaines après une extension il y a une vague de nerf Et souvent un mois après il y a une un autre nerf. Ou trois semaines un mois après il y a un autre nerf. Dans ces cas-là, euh, j'essaye vraiment d'attendre la deuxième vague de nerfs pour commencer à crafter sur Asie. Alduron, Louisel. C'est sympa ce deck chasseur euh, arcane. Là. Je pense qu'il y a des trucs à faire avec. Et Europe, c'est pour les vidéos, bien sûr. Europe, c'est là où je propose les vidéos. Parce qu'en général, j'ai un peu plus de cartes. Bon, là, en vrai, j'aurais pas pensé... j'ouvre pas plus de cartes. Enfin, pareil sur Amérique et sur Europe, mais d'habitude, je joue quand même un tout petit peu plus sur, euh, sur euh, Europe. Quel est intérêt l'intérêt d'être sur deux serveurs bah, C'est pour le tryhard. Sur Europe, je peux pas tryharder parce que je présente les decks. Et sur euh, Amérique, je tryhard... Euh pour le top 50 et sur Asie aussi C'est tout Mais ça sert que pour tryharder Que pour du très très gros tryhard hein. Pour le coup Ok Mais Asie je l'ai monté très, très récemment le compte donc vu que je joue très peu dessus, j'ai pas... Bah, le parcours de récompense, j'avance pas vraiment dessus. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors que sur Amérique, en vrai, j'ai ouvert le compte. Pas au début, mais peut-être la deuxième année après mon début sur Hearthstone. Donc j'ai quand même plutôt développé un bon, un bon compte sur Amérique. Et très tôt, en fait, j'ai commencé à tryharder euh, sur Amérique. Et... Enfin, sur les deux, deux serveurs, parce que... Ah, au début, j'avais pas encore de chaîne YouTube, donc... Euh... J'essayais de faire des, des top euh, légendes sur, les, sur Europe et sur Amérique. Bon à l'époque aussi la, le serveur américain était un peu plus facile. Il n'y avait pas encore beaucoup de joueurs européens dessus. Il n'y avait pas les joueurs asiatiques dessus. Enfin c'était que les joueurs américains. Et j'ai l'impression et c'est souvent ce qui se dit. Hein, c'est que les, les américains ils étaient moins forts. Bon maintenant euh, j'ai envie de dire que les asiatiques ils sont meilleurs que les européens. Et que les européens valent à peu près les américains. Mais surtout, les joueurs, ils jouent sur tous les serveurs, quoi. Bah, par exemple, euh, Pilou, joueur de Solari. lui, je, si je dis pas de conneries, il joue sur serveur asiatique. Pourtant, il est européen. Odemian, enfin, euh, le serveur premier, hein, il doit jouer sur d'autres, j'imagine aussi. Odemian, il joue sur Amérique, par exemple, en serveur premier. Oui. Bah, je, je crois, hein, parce que je le vois souvent connecté sur Amérique. Donc euh, les joueurs, ouais, ils jouent sur tous les serveurs, il n'y a plus ce truc euh, de se dire euh, Amérique, c'est parce que souvent les, les gens pensent ça, ils disent bah Amérique c'est parce que c'est le niveau est moins relevé, mais franchement c'est c'est un peu pareil. Sur Asie ça lag, ouais c'est vrai que ça lag un peu, plus sur BG que sur Hearthstone mais c'est vrai. On a eu combien de légendaires là pour le moment Deux ou trois Je sais plus. Avez-vous compté Il y a eu la carte des. Il y a eu la carte chasseur arcane. Deux hein, c'est ça hein okay. Deux 2 2. Ah voleur d'âme, c'est cool. Putain mais j'en ai trop des boosters en vrai. 2 j'ai compté Ok. Bon, il reste combien 100 boosters Donc encore 5 Minimum hein. Va-t-on avoir le booster de génie Ah, c'est ça maintenant hein, qui est excitant je trouve dans les ouvertures de booster. Est-ce que je vais avoir le booster de génie Ou pas Ouais pour ouvrir c'est sur le Fireside Gathering Vous allez euh, dans google Fireside Gathering et puis euh, Vous créez un événement Ça reprend 30 secondes Vous choisissez une heure euh, Un peu après celle euh, Après euh, comment dire Ne choisissez pas L'heure à laquelle vous êtes Par exemple si s'il si est 14h vous choisissez 16h 15 ou 16h vous pouvez quand même vous connecter avant Sur le Fireside si vous choisissez euh, la bonne heure, euh, ça va vous mettre un message d'erreur en général. Mais même si vous choisissez 30 minutes après, ça vous met un message d'erreur. Petit tips. Okay. C'est quoi le booster Jenny bah, C'est celui avec euh, 3 légendaires Ou une légendaire dorée, euh, une autre légendaire Ou deux légendaires dorés Celui que tu montres à ta mamie, et elle est fière de toi après. <rire> voilà pour le moment, ma grand-mère elle doit pas être très fière mais... Bon, de la dorure c'est bien, c'est ce qu'il faut, très important. Oh, Darkan, oh j'ai Darkhan sur les deux serveurs Darkhan le traître eh J'espère que ça va être top méta ça Ah sinon je serais bien salé En plus il est même pas doré J'espère qu'il sera... Il sera top méta le Darkhan Bon, je le dis Je le dis dans la vidéo D'ouverture de... De... De... De... mais euh... Pour les... les decks Attendez peut-être la première vague de nerfs oui. Donc il arrivera logiquement Deux semaines après hein. Donc là, la, la, la, la classe Cheval de la Mort, elle a l'air un petit peu au-dessus des autres, voire trop forte. Il y aura évidemment une méta un peu déstabilisée, mais c'est normal, hein. c'est comme ça que ça marche. Donc soit vraiment vous êtes hâtif et que vous, vous avez envie de créer votre deck tout de suite, et dans ce cas-là, oh, cra crafter les légendaires, ou alors vraiment vous avez des, une conviction absolue que la carte sera jouée, ou ne sera pas nerfée, parce que c'est ça aussi. La jurisprudence euh, démoniste quête, hein. le démoniste quête qui était incroyable et finalement qui a qui s'est fait vraiment hard nerfer. Hein. Le démoniste qui faisait, euh, euh, tu payais des points de vie pour jouer des cartes et en fait tu partais en combo tour 4 ou tour 5 et vraiment tu tuais l'adversaire tour 4 ou tour 5, c'était un truc un peu APM, hyper compliqué. Bah, ce deck là il a, il a vraiment été ultra détruit quoi. Je vais pas faire de vidéo d'analyse des cartes pour le coup, parce que je pense que je ferai peut-être une vidéo euh, des meilleures cartes, genre peut-être des 10 meilleures cartes. C'est pas encore sûr, mais je ferai peut-être une vidéo des 10 meilleures cartes, vu que j'ai eu la chance de, de jouer dans l'extension. Il y, y a des cartes comme ça qui sur le papier me paraissaient moyennes ou juste cool, et qui finalement in-game m'ont paru vraiment très très fortes. Même s'il y a des classes que j'ai pas affrontées durant l'avant-première. Mais euh, non je, je pense pas de faire de grosses vidéos d'analyse. Ok cool Oh wow c'est incroyable c'est comme euh, l'autre serveur j'ai la même carte Pas des cartes qui m'excitent vraiment mais. Après de crois... toute façon il n'y a qu'une seule légendaire hein, du Chevalier de la Mort là. Les autres elles sont dans le set fondamental ou elles sont dans le. dans le espèce de parcours là. Parcours euh, chevalier. Merci euh, Caesar pour le soutien. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait 3 Non. Mais non, on déjà à 2. On est à 4 là non T'es sûr de ça 3 Je crois qu'on est à 4. Merci Selim, 75, 100. Merci, c'est gentil, merci pour le soutien. La, la. Très cool la de la mort. À noter que je l'ai pas dit, mais pour le Fireside Gathering, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des mini-jeux. Si je dis pas de conneries, vous avez la possibilité de jouer avec les nouvelles cartes dans des petits formats qui sont rigolos. Donc, euh, le Fireside Gathering, c'est pas que pour ouvrir les boosters. Voilà, maintenant on l'utilise principalement pour ça, mais à la base, c'est aussi pour pouvoir jouer avec les nouvelles cartes un petit peu en avance, quoi. Pas en format standard, mais Ou en bras de fer, des trucs comme ça. Ok. Vous m'avez pas dit, je suis à 3 ou 4 d'ailleurs de légendaire. Oh épique de voler choix à viande, c'est une épique ce truc. Ghoul infectieuse, incroyable. Il y aura des decks avec c'est sûr. 4 Ouais c'est ça. Merci. Un, sur un Fireside Gathering, on peut jouer un bras de fer avec des decks préconstruits de la nouvelle extension. Il faut juste un mec dans sa maison avec qui jouer. Ah, tu peux pas jouer. Ah ouais. Ah oui, mais c'est pas un serveur. Vu que Fireside t'organise une rencontre chez toi. Ah ouais, il faut qu'il y ait un autre. Ah ouais. compliqué. Il faut que t'aies un voisin pas loin. Oh. Ah ok. Je pensais que c'était des trucs contre l'IA, mais en fait, c'est ouais, ok. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y avait ça dans les. Dans les tavernes à l'époque, dans les bars. Tu t'organisais une rencontres dans le bar et les gens ils se foutaient sur la gueule. Sur les dans les fireside. Ok, doki. Trop chiant de devoir avoir des amis Ouais c'est chiant ça C'est clair Bah On a déjà Bob en fait normalement Donc euh, on est pas censé en trouver un autre quoi. <rire> on a Bob et l'aubergiste Bon l'aubergiste c'est un pote C'est pas un ami C'est genre un pote il sera, là, il sera pas là pour toi Si t'es dans la merde Bob il sera là pour toi Quand t'es dans la merde Il sera là pour toi Par contre si tu vas bien Il est pas là pour toi <rire> Enfin, il est, il est là pour toi si tu lui files 5€ euros par mois. Si t'achètes le pack. Le, le, pack le, le pack taverne, là. Le pack Battlegrounds. Non, ils s'en foutent de ta gueule. Donnez-moi des légendaires dorés, s'il vous plaît. Donnez-moi des cartes signature enfin. Donc, en gros, signature pour le jeu, c'est comme une légendaire dorée. Donc, j'imagine, et je l'espère, que je pourrais décrafter ça à 1600. Et la question c'est, est-ce qu'on peut avoir des cartes signatures de cartes non légendaires euh, je crois pas. Non, je crois pas. Voilà, non, non, non, c'est que pour légendaires. Oh. Oh, bo, oh, bo, oh. Oh, oh, oh, Légendaire, l'invincible. Invincible, c'est très très bonne carte. Ça, ce sera joué. C'est incroyable en puissance. Puis la carte est magnifique. Les signatures sont pas décraftables, je crois. Oh wow, si c'est ça c'est pas cool hein. Après tu gardes la carte hein au pire mais... Ça veut dire que si t'as une, une signature et une euh, classique de la même carte, bah, ça veut dire que t'es obligé de décrafter la petite. La petite tu récupères euh, 400 dessus. Oh. Bon oh on a ouvert pas mal de trucs, il hein. Y'a a pas tant de légendaires que ça dans l'extension, hein, dans l'absolu Je suis en train de me rassurer là <rire> Je fais un exercice mental pour me rassurer, pour me dire ah non mais c'est bon j'aurais pas de soucis à faire les decks Après ce qui peut être un peu compliqué c'est les épiques quoi Je pense que les épiques c'est même plus compliqué que les légendaires en général Il ah, y a pas, pas 3-4 légendaires par deck quoi Alors que les épiques tu peux vite monter à 10-12 hein Oh waouh Oh Vexalus comme dans l'autre Mais c'est incroyable ça Mais en fait, il ouais, y a vraiment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment pas beaucoup de légendaires. Enfin, en fait il y en a une par classe. Et en neutre, il y en a. Il y en a combien Il y en a 15 en tout des légendaires, non 10... Non, bon, entre 15 et 18, non, en général. Voleur d'âme. C'est quoi cool que ce soit pas légendaire ça. Euh... Genre le mono rouge. D'ailleurs j'ai posté déjà 3 decks. De la nouvelle extension sur youtube je vous invite à aller voir le deck mono bleu le deck mono vert le deck mono rouge du cheval de la mort donc si jamais vous avez c'est des vidéos d'une heure à chaque fois donc si vous avez envie de voir du gameplay de la nouvelle extension en plus euh, j'étais particulièrement euh, frais ce jour là donc euh, le gameplay est assez propre pour le coup le gameplay est propre et les decks sont très intéressants il y en a 600 neutres c'est ça hein donc ça fait 11 et 6, 17. Donc il y a 17 légendaires. Bon ça en fait quand même mais... Toutes ne sont pas jouables. Okay. Lequel t'as le plus convaincu Des chevaliers de la mort Euh... Alors... Le... Mono rouge et mono bleu j'ai adoré Je ne saurais pas dire lequel est le meilleur J'ai l'impression que le Peut-être que le mono rouge est meilleur que le mono bleu Et j'ai adoré jouer les deux Dans des archétypes différents Mais en vrai Le mono vert c'était celui Qui m'a enfin, Si il m'a impressionné mais Je pense que ça peut être le meilleur Mais ce sera pas un mono Je pense que ce sera un vert bleu et je pense, oh, je pense que vert bleu ça peut être vraiment fort. T'as la pioche, la fameuse 2-5, la colite de la mort. Boum Le grand sectateur Basalef hein, ressuscite tous les morts vivants alliés, morts après votre dernier tour. Bon c'est du prêtre, donc on s'en fout. Nous en prêtre on joue soit combo, soit on joue pas. On va pas quand même s'amuser à... Enfin pas s'amuser pour le coup ouais. On va quand même pas commencer à jouer du prêtre contrôle quoi. Gardons notre honneur. Prêtre contrôle, paladin mid, pour moi c'est vraiment des decks horribles. Hein. Bon, on a tous des decks horribles. Hein. Il, y en a, ils disent, il y en a, ils ont même comme deck horrible le druide druid ramp. Bon, eux ils aiment pas le jeu mais. <rire> en vrai j'avoue que ouais. Moi ça doit être mes deux decks détestés. Prêtre de contrôle et.. Et paladin mid. Pas de contrôle parce que c'est lent. Pas la parce que c'est chiant. Enfin, c'est pas que c'est chiant, c'est que c'est. Tu sais, c'est pas. Tu réfléchis pas. J'ai l'impression pas la mid range. Gaïa contrôle. Bah contrôle, c'est un peu tricky, je trouve, parce que il y a un côté un peu. Tu dois jouer avec la fatigue et tout. Franchement, et contrôle. J'aime bien. Moi, je préfère les decks ramp. Je préfère les, les En fait, j'aime bien les decks mid range, ce qui est paradoxal, parce que j'aime pas Paladin mais j'aime bien les decks mid. Mais j'avoue que le Paladin, ça n'a jamais été un mythe qui m'a vraiment intéressé. Chasseur mythe, ouais, c'est pas mal. Oh, chasseur... Ouais, pas t... ouais, pas Ouais, c'est vrai que c'est pas tant tricky. Bah, en général, ouais. Non, mais Paladin, j'ai l'impression... En fait, c'est moins le cas maintenant, mais j'ai l'impression que c'est un deck. Genre, si l'adversaire a le bord, tu peux rien faire. Mais parce que dans ma tête, je pense au Paladin qui est vraiment la lit de l'humanité, quoi. Autant le Paladin. Ouais, non. C'est Paladin Mecha, en fait, que j'aime pas. C'est pas vraiment les Paladins Mid. Parce que j'aimais bien les Paladins euh, Life Coach aussi à l'époque. Et j'avoue que le, pala le Paladin Mecha, c'est vraiment une horreur. Hein. Pas mauvais, hein, mais Enfin, maintenant, c'est mauvais, mais. Bref. On va parler du Paladin alors qu'on l'aime pas, quand même. Okay. combien de légendaires 6 c'est ça non si. j'étais à 4 et j'en ai ouvert euh, 2 non je crois que je suis assez légendaire là il y a 27 cartes légendaires il y en a deux par classe donc 22 ah ouais ça doit être ça il doit y avoir 27 bien sûr bien sûr ouais, ouais il y a 27 légendaires parce qu'il y en a bah oui j'ai dit une par classe mais c'est une connerie il y en a deux par classe. Peut-être pas dans toutes les classes. Peut-être Chevalier de la Mort, il en a qu'une. Je sais pas. Je sais plus. Ok. C'est les cinq derniers. Enfin, pas vraiment, parce qu'après, il y a ceux d'Asie. Et je pense qu'on les ouvrira ceux d'Asie. Oh waouh! Hey, eh, franchement, c'est cool, hein! Oh non, pas signature! Le grand magistère au C'est une carte du mage. Bon. On arrêter avec les cartes qu'on peut pas décrafter là. Ok. On pourra les ouvrir quand nos boosters Et eh ben. Euh... Maintenant, vous pouvez. Pas un privilégié, hein, vous savez. Oh, waouh Pas mal Et franchement Wouah, légendaire, doulis Dévoreur d'âmes, un hein, mana, qu'est-ce que c'est que cette merde Tu vois qu'un serviteur allié meurt, gagne son râle d'agonie. Une fois qu'un serviteur allié meurt, ça gagne son râle d'agonie. C'est euh, euh, sympa Le dévoreur d'âmes, et l'image est incroyable. Hein. En vrai, l'image, elle est sublime. Hein. Il dévore les âmes comme ça, il, il sort de nulle part, là, c'est une espèce d'entité euh, cosmique et mystique. Eh ben et franchement, on a quand même de la chance sur les, les boosters euh, dorés. Ah oh, zut. Et puis doré Encore le hachoir à viande. Oh, waouh Waouh, waouh, waouh Non, mais en vrai, on a eu des légendaires dorés. Boum Ok Et en vrai, euh, l'ouverture, elle est vraiment cool, hein parce que ça, c'est comme une légendaire dorée. En vrai, on a eu 5 légendaires dorées. Hein. Pas mal. Menteur fichou, j'ai rouvert mon jeu pour rien. Bah, si, si tu crées pas de fireside cassering, ça va être compliqué, petit loup. Mais ne me traite pas de menteur. Traite-toi, toi, de d'incapable, mais pas moi, de menteur. Merci, Axar, pour le prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Pas mal, hein Bon, ça fait combien, là ça fait, On était à 6 légendaires euh, classiques, normaux. Normal, pardon. Et 3 euh, légendaires dorés. Et sur l'autre, on a eu 2 légendaires dorés. Et franchement, il euh, y a de la dorure. hein. En vrai, il y a beaucoup de dorures. Hein. C'est 7 et 3 Ah, c'est peut-être ça. Je, je me suis arrêté à 6, mais c'est peut-être 7. 7 et 3, ça fait 10 légendaires. Fait pas mal du tout, hein on va sur Asie. 65 let's go. Bon là on va aller vite. Hein. Là on va aller vite ça va... Ok. Il est peut-être là le booster du siècle <rire> Nous on veut le booster du siècle. Oh ça commence bim. Avocat de la défense. Ok. Bon petit tips pour les noobs, hein, avec avec, euh, en cliquant sur espace Vous n'avez rien à faire, juste espace, ça ouvre, ça met au milieu et voilà Et après sur chaque carte vous faites espace, espace, espace, espace Bon c'est plus sympa à la souris mais Ok Non t'as pas raté l'ouverture Je la mettrai sur Youtube je pense En général je mets toujours le, mes, mes ouvertures de booster sur Youtube okay. Fish, tu peux nous expliquer comment ouvrir en fireside gathering euh, Bah il faut créer une rencontre Tu tapes fireside gathering dans google, tu fais organiser une rencontre Tu mets une date un lieu et let's go. Tu refresh ton jeu et puis voilà. Ça prend moins en moins 30 secondes, tu peux ouvrir tes boosters normalement. Oh waouh, Celi, ok. On pas jouer pour le moment, mais elle sera sûrement jouée dans la nouvelle extension, dans la nouvelle méta je pense, la Celi. On est obligé de mettre 1h30 d'avance Non, tu mets, euh, tu, tu mets la date que tu, veux, tu mets l'heure euh, que tu as envie. Dès qu'il n'y a plus de message d'horreur, c'est bon. Murloc c'est toujours pas jouable. Ah, Holmes c'est trop compliqué. Franchement, c'est pas une mauvaise carte, c'est même une carte hyper intéressante. Mais franchement, en théorie, elle est trop cool, mais en pratique, en vrai, elle a... tu rates quand même. Par... Tu rates, j'allais dire parfois. Non, tu rates souvent. Tu réussis de temps en temps, mais en fait, tu rates quand même tellement souvent. Euh... Même en connaissant la méta, tu as quand même une chance de rater. Même en connaissant la méta, tu vas parfois te retrouver dans une dans un 50-50. En disant, bah soit il a ça, soit il a ça, et les deux sont possibles. Voilà. Ah. Salut North Scream, North Scream, Salut, tu as stop Marvel Snap bah, C'est le premier message que tu écris sur, sur euh, le premier message que tu écris sur ce stream, enfin sur mon stream depuis le début, depuis le début de l'univers. Tu es un joueur de cartes quand même. Tu vas faire appel à ton intelligence et à ton raisonnement. Je pense. Je le sais. ça fait confiance. Ok. Salut Wix, hello, hello Et à ta politesse Bah là il a été poli, ça va, il a dit salut fichou tu as stop marvel. C'est juste que le message il est bêta, mais en soi, il a été poli. Il n'y a pas eu d'agression, il a juste eu une bêtise dans le message. Ça fait un, une voix bizarre là Allez allez là Le booster du siècle là Tu sais c'est comme la, la roulette <rire> Tu veux juste gagner un million mais en fait à la fin t'as perdu 30 balles quoi J'ai l'impression que c'est un peu ça quand même les ouvertures de booster <rire> Pas non tu perds là, là tu perds pas oh. okay. Là tu perds pas de l'argent parce que tu joues Enfin tu perds l'argent mais derrière t'as le plaisir quoi T'as un plaisir pendant plusieurs mois voire plusieurs années avec une ouverture de booster Yeah. L'ouverture de booster n'est pas dangereux pour la santé La roulette et les machines à sous, oui Ok doki okay. C'est prescrit par les médecins l'ouverture. Non, mais c'est vrai que ça rend heureux en vrai. Ça crée de l'adrénaline. C'est quand même cool. C'est toujours cool en vrai d'ouvrir des boosters. L'ouverture de booster est dangereuse pour le porte-monnaie. Bah, ça va si tu le fais une fois tous les 4 mois. Pas... Si tu fais 50 balles tous les 4 mois. En vrai, euh, t'as le temps de voir venir. Tu peux dire je prépare 50 balles de côté. En vrai, t'es pas obligé. Hein, mais je trouve que c'est pas... pas choquant quoi. Parce que Hearthstone c'est un jeu, tu joues plusieurs. En fait, ton ouverture de booster, c'est pas une blague. Elle va vraiment te servir plusieurs mois et plusieurs années. Parce que sur les boosters que tu as, sur les légendaires que tu as les épiques, etc., les dorés, tu vas pouvoir construire des decks Ouais pendant euh, deux ans en général. C'est pas comme un jeu vidéo que t'achètes, tu joues euh, au maximum euh, trois semaines un mois et à la fin tu, tu, tu dis bon bah je vais changer, je vais. Je vais le revendre. Euh, Euh, à perte à 80% perte quoi Enfin vous voyez Voir tu le revends pas Parce que Tu vas rien en tirer Et puis voilà Ok ok Ah non il en reste un On aura pas eu de On compte pas un hein, saveur On s'en fout On aura pas eu Oh c'est rigolo de gargon enfin, C'est horrible mais On n'aura pas eu de De doré Enfin euh, ouais on n'aura pas eu de, de booster euh, dantesque bon c'est pas mal en vrai euh, ouverture plutôt cool ouverture plutôt cool et, euh, et par contre voilà pour les, les golds que vous avez euh, faudra attendre la, la sortie de l'extension le, le 6 décembre à 19h